Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rouchet, aujourd'hui 42e journal de cas. Bon alors, euh, je viens de remarquer juste avant de lancer la vidéo que nous étions le 1er août 2021. Alors euh, vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, en fait il y a plus de chances que vous ne le sachiez pas. Euh, J'ai un site qui s'appelle hivernucléaire.com, c'est assez facile à retenir. Et sur ce site, eh bien je publie à échéance plus ou moins régulière des chapitres de mon euh, journal intime, que j'appelle d'ailleurs mon journal de bord, parce que euh, ainsi euh, j'ai l'impression euh, d'aller quelque part, vous voyez, vers un objectif et de garder des traces du euh, chemin parcouru. Alors euh, j'avais prévu de le publier, enfin euh, de publier le nouvel euh, nouveau chapitre le 1er août, et eh bien euh, je vais le faire, et exceptionnellement je vais le laisser euh, gratos, d'habitude je les vends à 1€. Euro, et là, je pense que pour euh, une semaine ou deux, ou plus, on verra, euh, eh bien, euh, je le fais gratuit. Donc, et eh ben si vous euh, m'aimez un peu, ou si vous m'aimez beaucoup, parce qu'à vrai dire, c'est quand même plus pour les gens qui m'aiment beaucoup, et qui veulent vraiment, euh, eh bien, euh, lire tout ce que je fais, quoi, et eh bien, vous pouvez, euh, dès à présent, aller sur euh, hivernucléaire.com, le lien en dessous de la vidéo, et euh, lire euh, mon journal. Bon, alors, euh, je vous présente euh, mes destins du jour, puisque, euh, comme promis, euh, j'ai fini celui que j'ai commencé hier, alors en fait, bon, j'ai fait les petits points qui restaient à faire, tout simplement. Euh, K euh, est la nuit qui erre dans le jour. Et le deuxième dessin qui est tombé. Le voici, alors il est très très simple, hein. c'est plus un dessin euh, conceptuel, j'ai passé très peu de temps à faire. Alors il y a euh, l'homme et la fille assis. Euh, au bord de l'eau, sur un petit euh, rebord, et dans l'eau, on voit le reflet de l'homme, mais pas le reflet de la fille. On voit simplement une étoile euh, de David, déformée. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis euh, on se retrouve demain. À plus tard.